Moi, j'apprécie la décision du Niger de donner son accord de principe pour que nous ayons des forces supplémentaires et du matériel supplémentaire pour faire face à la situation que nous vivons. Et ce, d'autant plus que pour contrôler cette frontière-là, la seule frontière avec le Mali fait 8, 5 km, près de 85 km. Quand nous avons d'autres fronts sur lesquels nous devons nous déployer, il va se dire que euh, contrôler la frontière du Mali par le Niger tout seul, c'est une, euh, une tâche extrêmement difficile. Déjà que avec les Burkina et les Tchadiens. Nous n'arrivons pas totalement à le faire. Qu'en serait-il si nous nous retrouvons tout seuls Voilà pourquoi je, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que le gouvernement du Niger donne son accord de principe à une collaboration avec les forces étrangères, avec les forces amies, quitte à s'asseoir pour définir les règles de collaboration. Honorable en accédant à cela, est-ce qu'aujourd'hui le régime ne joue pas avec sa stabilité, d'autant plus que un groupe de la société civile et du parti de l'opposition sont vain debout contre la présence des forces étrangères au Niger C'est une responsabilité qui incombe au gouvernement du Niger qui apprécie la situation et prend les décisions qui s'imposent. Il s'agit, dans le choix qui est donné au gouvernement du Niger, ou de prendre des décisions pour protéger son pays, quitte à déplaire à une partie de l'opinion, ou de vouloir aller dans le même sens que cette partie de l'opinion et prendre le risque de se faire envahir. Il faut faire un choix. Et raisonnablement, je pensais que le choix que le Niger doit faire, c'est celui de se protéger, d'assurer sa sécurité, quitte à déplaire à une partie de l'opinion. Honorable, le président de la République a demandé au premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement devant le Parlement sur cette question. Vous êtes député, vous serez appelé en tout cas à... prendre une décision devant l'histoire. Est-ce que vous pensez que les députés seront face à cette décision-là pour accorder au gouvernement cette chance-là C'est une décision très grave que le gouvernement vient de prendre là. Et c'est une démarche démocratique, c'est une démarche normale en démocratie. Le gouvernement, devant la réticence d'une certaine opinion, il a voulu se donner plus de légitimité dans cette décision. Il, faut, il peut la prendre, cette décision, il la prend, c'est à lui qu'il incombe la sécurité de ce pays. C'est à, à, à lui qu'on a confié le destin de ce, de ce pays pendant les cinq ans à venir. Mais pour se faire mieux accompagner par le peuple du Niger, le gouvernement a décidé de proposer la solution ou la décision qu'il veut prendre de la proposer aux représentants du peuple. C'est une démarche certes inédite dans notre pays, mais c'est une démarche, comme je l'ai dit tout à l'heure, normale en démocratie. J'ai dit que cette démarche est grave parce que le gouvernement prend le risque de demander aux représentants du peuple de lui donner son accord ou de refuser. En cas d'accord, avec beaucoup de sérénité et de confiance, il va conclure les accords qui se doivent avec nos partenaires. Mais en cas de refus, le gouvernement devait en tirer les leçons. Et ça, c'est une preuve de courage, c'est une preuve de détermination du président de la République à prendre ce risque parce qu'il pense que les enjeux de la décision qu'il va prendre, ces enjeux sont extrêmement importants. Et c'est cette compréhension qu'on doit avoir. Les députés de la République, le président sait qu'il a certes une majorité à l'Assemblée nationale, mais sa majorité est composite. Son seul parti ne peut pas lui assurer la majorité à l'Assemblée. C'est encore là l'occasion qui est donnée au président de la République de jauger la solidité de sa majorité. Et aussi c'est une invite au président de la République, du président de la République, pour les autres élus de l'Assemblée, de d'esquisser peut-être, pourquoi pas les prémices ou d'esquisser le schéma d'une union sacrée du peuple nigérien autour de la question de la sécurité. C'est mon souhait. Je souhaite que les décisions que nous allons prendre, ou le vote que nous allons avoir à l'Assemblée, ou le, les discussions que nous allons avoir à l'Assemblée, consacrent cette unité autour de la sécurité de notre pays.